J'ai commencé mes recherches par des études chez les singes. J'ai fait une, une thèse sur les capacités de catégorisation et d'abstraction chez les babouins. J'avais travaillé essentiellement sur les singes avec un volet comparatif sur les enfants humains en maternelle. Et ensuite, en post-doctorat, j'ai encore travaillé euh, chez des singes. Et puis, euh, a priori, travailler chez l'oiseau, ce n'était pas un choix. Mais comme je disais, il y a peu de postes en éthologie. Et donc, il y a un poste qui s'est ouvert ici, au laboratoire d'éthologie, cognition développement et euh, c'est un laboratoire qui travaillait sur les oiseaux donc c'était n'était pas évident de venir là en disant je veux travailler avec des singes on n'avait pas l'équipement euh, etc qu'il fallait pour ça et du coup bah, j'ai cherché ce que je pouvais faire chez les oiseaux euh, qui m'intéressaient aussi chez les singes et j'ai découvert que euh, justement les oiseaux ont des capacités cognitives très poussées euh, et que contrairement à ce que moi-même je m'imaginais, euh, ils sont capables de faire des choses et on peut leur poser des questions aussi intéressantes que celles qu'on pouvait poser aux singes. Donc finalement, ce qui m'intéressait déjà, c'est chez les singes, notamment l'intelligence sociale, est tout à fait euh, possible et intéressant à étudier chez les oiseaux. Et en fait, ce qui rend les singes si fascinants, c'est qu'ils sont tellement proches de nous, mais ce qui rend les oiseaux fascinants aussi, c'est justement le fait qu'en étant phylogénétiquement extrêmement éloignés de nous, euh, ils sont en même temps capables d'avoir des performances qui sont assez proches de celles qu'on va pouvoir trouver chez les primates.